peut-être que vous avez un adolescent ou un proche comme ça qui a en hyper besoin de stimulation ça veut dire qu'il n'arrive pas à rester en place il est toujours agité il passe d'une chose à l'autre et eh bien comment faire face à cette situation c'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo Alors si vous êtes face à quelqu'un qui est hyper stimulé, qui a besoin de cette hyper stimulation, par exemple je pense à une adolescence qui, euh, quand elle étudie, elle a besoin d'écouter de la musique, elle a besoin de voir la télévision, elle a besoin de regarder son téléphone 3, 4, 5, 6 fois, elle peut passer d'une chose à l'autre, alors qu'elle parle à sa maman, elle va regarder 3 ou 4 fois son téléphone, passer encore une fois d'une stimulation à l'autre, donc elle va adorer Évidemment, sur les réseaux, passer d'une chose à l'autre, de zapper d'une chose à l'autre. Pourquoi Parce qu'il y a un besoin d'éveil très fort, de stimulation. C'est très important d'accueillir. Cette dimension pour justement lui permettre de se nourrir, de se remplir. Alors face à cette hyperstimulation, c'est important de le nommer. Dire tiens, j'observe que quand je te parle, tu as besoin de passer ici, de regarder ça, de faire ceci, de faire cela. Que quand tu étudies par exemple ton cours, tu as besoin poursuivre le prof et eh bien d'être occupé aussi à autre chose parce que si tu es juste sur ton prof, eh bien tu t'ennuies et du coup, euh, bah, tu n'es pas stimulé en fait, suffisamment par euh, le propos du prof qui n'est pas assez riche en sources de stimulation et tu as besoin de remplir eh bien, cette source de stimulation par autre chose. Donc c'est quelque chose qui s'écoute, qui se repère, c'est important de mettre des mots dessus, de mettre de la conscience dessus et puis d'accueillir ce phénomène en démultipliant justement les sources de stimulation. Donc si vous repérez ça chez un de vos adolescents ou chez... Euh, vous-même, bah, c'est juste simplement parce que le monde évolue et que l'être humain évoluant aussi dans sa perception, dans sa sensibilité, eh bien, présente de plus en plus de personnes qui sont dans cette soif, en quelque sorte, de beaucoup, de nombreuses stimulations. Et ça va bien avec l'évolution de ce monde qui lui-même est une source de plus en plus riche d'informations, de gestion d'informations. Et donc voilà, c'est une, plutôt une bonne chose à mon goût. Il faut simplement la, la reconnaître, la valoriser, l'accueillir et puis apprendre à rebondir avec. Voilà une petite suggestion que je vous propose si vous êtes confronté justement à une personne qui est dans cette hyper-stimulation.